Bonjour à tout chacun de vous. Bienvenue sur la chaîne de Mèche Anani à Mayon. Comme je vous l'avais promis, je vous ferai à chaque moment des vidéos pour vous donner des recettes par rapport à des maladies ou à des solutions spirituelles. Aujourd'hui, je vais me centrer sur les maladies. Je vais vous donner une petite recette, une petite recette très, très simple pour pouvoir guérir. Une maladie qui fait un ravage aujourd'hui donc vous restez attentifs et, et écoutez bien pratiquez vous aurez la satisfaction voilà il s'agit de quoi ici comment guérir l'hémorroïde estène voilà l'hémorroïde estène ou à coco euh, vous avez la plante là regardez bien la plante je sais pas si vous pouvez trouver chez vous le fruit de la plante c'est le melon amer Menon amer ou magos menon amer. C'est la feuille du menon amer. Vous voyez? C'est cette feuille il s'agit. de la solution. Et aussi une boule d'acassa. Vous pouvez bien voir. donc Pour traiter l'hémorroïde Estène, la recette la plus simple, la plus efficace, plus simple. J'ai dit plus simple. Pas la compliquer. Si vous sentez que vous avez l'hémorroïde Estène qui vous dérange, vous allez appliquer ceci. Vous allez chercher le magos, la feuille du melon amer. Vous cherchez la feuille, vous la lavez, vous le mettez dans un récipient. Vous allez le trétuer bien, vous allez bien le trétuer. Obtenir ce liquide, vous allez filtrer ça. Est-ce que vous voyez Vous allez filtrer, vous allez obtenir ceci. Est-ce que vous suivez Donc, c'est ceci, le résultat de ceci que vous allez mélanger avec la boule d'acassa. Comment ça va se passer Vous prenez votre boule d'acassa. Vous essayez de faire une pâte avec ça. Vous essayez d'en faire une bonne pâte. Une pâte que vous pouvez ajouter maintenant l'eau. Pour en faire une pâte que vous pouvez avaler comme une bouillie. Vous allez consommer comme une bouillie. Vous J'espère que vous comprenez. Comme ça. Et c'est ça. Je vous avais dit, c'est très simple et c'est très gratuit. Essayez de trouver la plante. Si vous souffrez de l'hémorroïde estel, vous allez prendre ça. Vous le faites pendant une semaine, chaque matin. Pendant une semaine, vous allez me le contacter pour me donner le résultat. C'est le maître Anani. Et je vous avais dit, chaque fois qu'il y aura les recettes, essayez de les pratiquer si vous êtes dans le besoin. Mais si vous avez quelqu'un qui est dans le besoin, qui souffre, Dites-lui ça. Faites-lui savoir la, la, la, solution, la solution et dès qu'ils auront la satisfaction, faites-moi le retour. Je veux savoir. D'accord? Parce que à chaque fois que j'aurai de bons commentaires, que vous allez me dire ça a marché, je continuerai à vous envoyer des recettes. Mm. Essayez de, de faire un retour. Est-ce que vous comprenez? Donc, Ce matin, je suis venu pour vous donner la recette pour guérir l'hémorroïde esthène. Voilà ce que vous allez trouver, c'est ce que la personne doit prendre chaque matin, cette guille que la personne doit prendre chaque matin, vous faites le traitement pendant une semaine, 7 jours, et vous allez me dire les résultats. donc c'est le maître Anani, et je suis venu vous donner une recette pour guérir l'hémorroïde estène, je dis bien l'hémorroïde estène, mais d'accord, abonnez-vous à la chaîne, aimez partager, et à chaque fois qu'il y aura une vidéo, vous serez le premier à être contacté. D'accord? Je suis joignable au plus 229. Je le répète, au plus 229. Hmm? 69 01 92 19. Essayez de me contacter dès que vous aurez essayé. Si vous ne comprenez pas quelque chose, contactez-moi directement, appelez-moi. Essayez de vous donner le résultat. Merci et bonne journée.